Salut à tous, c'est Kino, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo un petit peu détente Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo Alors là voilà, j'ai un petit peu de temps bah, J'ai voulu un petit peu me détendre autour de l'univers de Halo Un univers qui me tient à cœur J'ai voulu partager ça avec vous Je me suis amusé avec des intelligences artificielles Pour faire une histoire alternative à Halo Infinite Alors je tiens à préciser que j'ai simplement demandé à ces intelligences artificielles de faire une histoire. Je n'ai pas travaillé avec eux pour faire quelque chose de véritablement cool, pour aller chercher des idées derrière. Non, je les ai laissé faire. Halo Infinite est un jeu... Est une, a une histoire qui ne me convainc pas. Je ne suis absolument pas convaincu de l'histoire de Halo Infinite. Pour moi, il y a plus de problèmes dedans que de solutions euh, dans l'univers dans de Halo, on va dire. Et donc, je suis toujours à la recherche de quelque chose qui pourrait un petit peu... Euh, ben, éponger un petit peu cette, cette tristesse que je peux avoir, et est-ce que l'intelligence artificielle a su répondre à ce besoin Eh bien la réponse, je vais vous la donner tout de suite, même pas besoin d'attendre que je vous raconte les histoires que j'ai pu tirer, non. Ça ne me convainc pas du tout, même encore moins. Au contraire, je relativise sur Halo Infinite. Halo Infinite a finalement une histoire qui est pas si mal quand on voit ce que l'IA a pu nous sortir. Donc je vais vous raconter ce que l'IA a pu sortir. Je vais vous traduire certaines choses. Parce que l'IA euh, fait des trucs, mais des fois euh, on comprend pas ce qu'elle nous dit exactement. Alors j'ai utilisé deux intelligences artificielles différentes. L'une. Euh, par une application sur le téléphone et une autre, c'est euh, ChatGPT, donc, que l'on euh, connaît tous, je pense, aujourd'hui. Vous aussi, donc, n'hésitez pas, je le dis maintenant, je le redirai peut-être après, n'hésitez pas euh, à mettre en commentaire les histoires que euh, ChatGPT ou n'importe quel autre IA a pu vous raconter autour de Halo. ça peut vraiment être marrant. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos dans ce genre-là pour pour rigoler ensemble de des histoires alternatives que l'intelligence artificielle peut nous sortir aujourd'hui et peut-être qu'on tombera un jour, un jour sur une pépite. Alors aujourd'hui, voici la première. Elle ça fait quelques temps que je l'avais sortie, j'avais pas eu le temps de faire la vidéo. C'est une euh, IA sur application sur téléphone donc peut-être moins puissante que, Jet, euh, que Chat que ChatGPT. Euh, il y avait des problèmes de traduction, certains mots n'étaient absolument pas traduits, d'autres étaient traduits. C'était un petit peu le bordel. On va remercier Léo Zoras qui a fait un petit peu le, le tri dans euh, toute cette histoire. Et cette histoire, elle commence par un « Il était une fois dans un univers alternatif ». L'IA, elle se croit dans un film Disney, c'est complètement ouf. Donc il était une fois dans une histoire alternative, un super soldat spartan du nom de Major John 117. Il était tombé dans un portail temporel qui l'avait transporté dans une réalité différente, déjà ça commence super mal mais on continue, où l'alliance Covenant avait gagné la guerre. Donc en fait on retourne en arrière, plutôt qu'une histoire alternative à Halo Infinite, il nous fait littéralement un reboot. Les Spartans étaient dispersés et l'humanité avait été soumise aux ordres des ennemis, donc des Covenantes. Pour sauver la galaxie, le Major devait trouver un moyen de rentrer chez lui, et eh oui, c'est quand même mieux de rentrer chez soi, et d'arrêter les Covenants avant qu'ils ne prennent le contrôle total de la galaxie. Donc on a encore un brin d'espoir, les Covenants n'ont pas encore pris le contrôle de toute la galaxie, il y a encore une petite chance de survie et euh, le Major va très certainement la saisir, on va continuer, euh, continuer l'histoire, tout simplement. Le Spartan John 117 avait été découvert par un groupe de survivants humains qui avaient réussi à se cacher des covenantes. Alors là, c est, c est, on, a, on a le background qui se forme en fait, tout simplement. Ensemble, ils avaient élaboré un plan pour infiltrer les vaisseaux covenantes et saboter leur effort de domination. Euh, très classique, on va dire, à ce niveau-là. Pendant leur mission, le Major avait découvert un nouveau type de technologie cryogénique qui avait utilisé... Ce n'est pas français, ce que nous dit le chat n'est pas français... Pendant leur mission, le Major avait découvert un nouveau type de technologie cryogénique qui avait été utilisée pour l'hibernation des corps pendant de longues périodes. Donc en gros, le chat là nous explique ce que c'est la cryogénie. Bien sûr qu'on sait ce que ça sert à l'hibernation de corps pendant de longues périodes. Merci de nous l'expliquer. Donc euh, le Major trouve des tubes cryogéniques, c'est super cool. Je ne vois pas dans l'instant T comment il peut s'en servir mais... On garde cette information, c'est super cool. Le Spartan avait compris l'importance de cette technologie et avait réussi à la ramener dans son univers d'origine. Donc, quoi qu Là, on tombe dans l'incompréhension, on va continuer, peut-être qu'on a des réponses qui arrivent après. Là, il avait travaillé avec Cortana pour développer une arme qui pourrait désactiver les anneaux à l'eau avant que l'Alliance covenante ne puisse les déclencher. Grâce à leurs efforts, le cycle de guerre avait été arrêté et la galaxie avait finalement connu la paix. Le Spartan était devenu le héros de l'humanité et avait reçu tous les honneurs et les récompenses appropriées. Cependant, il n'était jamais retourné à son univers d'origine, sachant qu'il avait encore beaucoup de travail à faire pour sauver d'autres mondes de la domination des Covenants. Avec son courage et ses compétences, le major avait su prouver une fois de plus que tout était possible avec la détermination et une grande volonté de sauver la galaxie. Je n'ai strictement rien compris à cette histoire. Parce que donc, il trouve une technologie de cryogénisation, de... Enfin voilà, de, hein, ça te permet de, de faire dodo longtemps. Mais... Donc c'est censé être le truc qui sauve le monde. Mais... J'ai pas compris comment il s'en sert, mais il dit qu'il l'envoie dans son univers d'origine, mais lui il part pas, lui il reste. Pourquoi tu restes C'est intéressant ça, tu pourrais essayer de le développer. Alors j'ai essayé de poser des questions à l'intelligence artificielle, mais c'était une application qui était payante, et visiblement eh ben j'avais euh, euh, utilisé toutes mes questions, parce que j'ai essayé de faire la même chose avant euh, avec Stargate, c'était mieux. Ce qu'ils avaient proposé était mieux, ça ressemblait beaucoup plus à un épisode, à un résumé d'épisode. Là c'est parti en vrille totale. Donc, est-ce qu'on peut valider cette histoire pour remplacer celle de euh, Halo Infinite J'ai envie de dire non, tout simplement, parce que c'est vraiment bizarre, c'est vraiment chelou. Et je suis un petit peu triste. Je suis un petit peu triste de me dire que Halo Infinite est finalement pas si, pas si mal. Donc, c'est pour ça que, non satisfait de cette histoire, je suis allé voir ChadGPT, qui est censé être le meilleur sur le marché actuellement, tout ça, pour savoir ce que lui pouvait nous raconter comme histoire. Et là, eh bien, finalement, il y a presque quelque chose... Euh, enfin, je sais pas, je vais vous lire. Je vais vous lire sans m'arrêter. Et c'est vous qui allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que euh, je ne sais moi-même plus quoi en penser de tout ça. Alors, pour chat ChatGPT, j'ai fonctionné différemment, parce que pour l'IA sur le téléphone, je lui avais demandé directement une histoire alternative à Halo Infinite, et pour chat GPT je lui ai re-raconté l'intégralité de toute l'histoire de Halo, du moins euh, les grandes lignes, et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait globalement à la fin, euh, après Halo 5, avec euh, le Major euh, qui se retrouvait face à Cortana d'un côté et face à Atriox et les Parias de l'autre. Donc, vraiment, je l'ai mis dans cette optique en lui disant que Halo Infinite n'existait pas et je lui ai donc demandé ce que lui pensait comme suite à cette histoire. Donc, j'ai pas fonctionné pareil avec les deux. Et lui, il nous dit Je vous dis, je, je, je vous lis le truc qui me dit, je vous lis le truc tel quel et je, je, je fais le moins d'apartés possible dans l'histoire. Ok Dans cette situation difficile. Le major doit travailler pour rassembler des alliés et des ressources pour combler les menaces des Paragons et de Cortana. Des Paragons putain, je suis désolé, je suis obligé de faire une une, une pause. Il a traduit, je ne sais pas pourquoi, il, il a déformé, il a il a déformé Paria en Paragon. Paragon, je je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis désolé, je ne sais pas. Donc euh, voilà, sur, sur le principe, on va dire que euh, euh, ça marche, hein, pour l'instant, mais Paragon. Bon. On continue. Il pourrait essayer de contacter des factions indépendantes de l'espace pour gagner leur soutien dans cette lutte. Le major pourrait également s'efforcer de comprendre les motivations de Cortana et pourquoi elle est devenue une ennemie de l'humanité. Il pourrait essayer de communiquer avec elle pour tenter de la ramener à la raison et de trouver un terrain d'entente. S'il ne parvient pas à convaincre Cortana, il pourrait chercher un moyen de la neutraliser sans la détruire définitivement. En ce qui concerne les Paragons, les fameux Paragons, le Major pourrait chercher à les affaiblir de l'intérieur en infiltrant leur organisation et en sabotant leurs plans. Il pourrait également essayer de trouver des alliés parmi les Paragons eux-mêmes, euh, donc parmi les paragons qui ne sont pas d'accord avec les objectifs d'Atriox. Dans l'ensemble, le Major devra faire preuve de créativité et de stratégie pour trouver un moyen de sauver la galaxie et de maintenir la paix dans l'univers de Halo. La clé sera probablement de trouver un moyen de rassembler des alliés de tout horizon pour travailler ensemble vers un objectif commun. Eh bien déjà, ce résumé me convient un peu plus que le précédent. Par contre... Paragon j'ai toujours pas compris d'où ça sort et puis par rapport à Cortana je lui dis qu'il y avait quand même eu des tentatives euh, de rapprochement mais il s'en est foutu il reste là dedans il dit la communication c'est la seule solution il faut il faut communiquer on va communiquer avec Cortana on va essayer de trouver des solutions euh, de façon de, on va aller voir un conseiller conjugal Cortana, d'accord, on y va on y va, lui c'est son plan on va aller voir un conseiller conjugal pour régler les problèmes avec Cortana, et de l'autre côté pour les Paragons, pour les Parias pardon euh, on va euh, essayer de les détruire de l'intérieur, et ça pour le coup ben, c'est c'est pas, c'est pas, pourquoi pas mais par contre je suis pas sûr je suis pas sûr que les Parias ou les Paragons appelez-les comme vous voulez au point où on en est, on s'en fout acceptent que des Spartans euh, rentrent euh, ou des humains, tout simplement, rentrent euh, dans l'alliance euh, Paria. Voilà, que, que Atriox accepte ça. Donc des petites lacunes, mais euh, à la limite, euh, au point où on en est, j'ai envie de dire pourquoi pas. À vous de me dire ce que vous en pensez, à vous de me dire laquelle des deux histoires vous préférez, à vous de me dire une autre version euh, qui pourrait être bien. On rappelle que le, le, la seule chose qu'on veut, c'est avoir une bonne histoire qui pourrait remplacer Halo Infinite. Je vais vous laisser écrire cette histoire, essayez de passer par une IA, ça peut être marrant, mais si vous avez envie de, de raconter votre propre histoire, eh bien pourquoi pas, allez-y, les commentaires sont à vous, peut-être qu'on fera d'autres vidéos justement pour garder, pour mettre en avant les meilleures idées. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, salut à tous et vive l'eau